C'est bon, t'es prêt là Ça y est, me voilà Robin dit ans. ok, mais pourquoi l'aspirateur Tu sais le jeu qu'on après. Oui Dimension 3, pourquoi Mec, le jeu il sort le même jour que la vidéo, c'est dingue C'est bon, on peut y aller maintenant. N'oublie pas de leur dire de liker, de s'abonner et de partager la vidéo. Je sais qu'on est obligé, mais j'aime pas faire ça. Bonjour tout le monde Mamma mia C'est pas exactement ça, la référence, mais c'est pas grave, on t'excusera. Merci Mais aujourd'hui, on va parler de Teen Titango contre Teen Titan. Et là, je vais nous faire un petit résumé Quand on est pro, on dit Peach, mec. Peach, c'est des brioches au chocolat J'adore Et je dois faire toutes les vidéos avec toi. Mmh. C'est la rencontre de deux versions des Titans. C'est la version Teen Titango, totalement bête, mais que j'adore. Face au Teen Titans des années 2000. C'est des titans un peu plus vieux et un peu plus sérieux. Et comme dans le premier épisode, il va tout spoiler. Ils vont devoir unir leurs forces pour battre Trigon, Hexagone et Santa Claus. Le Père Noël. Il y a un truc qui va tout déclencher avec Raven, mais ça, on voulait se découvrir. Tu as trouvé mon film Mes parents en faisant les courses, mais tu peux le trouver sur YouTube pas cher. Ah, il connaît même les prix, n'importe hein, quoi. C'est mon père qui écrit les textes, mais je m'en fous, c'est pas moi qui paye. Un petit avis personnel à partager Ça c'est bizarre quand tu parles comme ça. T'as un avis mon loup Le film il est un petit peu débile, comme les titango. tango. S'exprimer poliment n'est pas une excuse pour commettre des délits Eh oui, si tu veux de l'argent, t'as qu'à faire comme nous et vivre au crochet de Robin Non, il ne doit pas faire ça l Histoire est les comme ma chambre. Ceci est le, oh, le, le Monde, Monde au Globe Le Monde au Globe ce merveilleux objet me montre toutes les possibilités. Il me permet de déterminer quelle est la meilleure version de chaque héros. Après combat. Tu veux qu'on se batte avec une version alternative de nous-mêmes Mais il y a plein de blagues et plein de disons différents. Spoil Ok, ok, je m'arrête là. Au casting, il y a. Robin, Thibaut, y et les autres, c'est que des dessins, hein. c'est pas des acteurs. Ok, mais allez voir, c'est un métier doubleur. Robin joué par Mathias Cause Starfire joué par Laetitia Goddess. Sangelin joué par Hervé Grul. Cyborg joué par Daniel Lobé. Daniel Lobé, c'est notre pote Raven joué par Karine Fovio. Trigon joué par Thierry Murzo. Attention, ça va spoiler. Et c'est quoi les trucs cool J'aime bien les bagarres, elles sont super grandes et super longues. Je bien la réunion de plein de différents. Nous ne sommes pas venus tout seuls. Allez, les Comment ça va On est là pour se battre Quoi quoi, quoi C'est eux <rire> Les titans protéines J'en ai les larmes aux yeux de bonheur et euh, quand Trigone bah, va manger son autre Trigone, il reçoit un deux popotin. Et c'est bizarre parce qu'il reçoit une queue dans le même en genre deux. Elle est moins cool. L'histoire, c'est un peu le ce gars. Peut-être trop de méchants. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de blagues que dans Teen Titan Go, le film. T'es en train de me dire qu'il y a d'autres films Teen Titan Des films, et des dessins animés, une série avec des vrais acteurs, des tonnes de comics... Pour parler de tout, il faudrait faire un numéro spécial. Ça y est, cette petite critique est terminée. Like, abonne-toi. Et maintenant, on va jouer à Wizzy Mansion 3. Boo. Alors bonjour le monde, aujourd'hui on va jouer à Ouija Mansion 3. Sur Nintendo Switch. Switch, bonjour. Alors je suis accompagnée de mon papa. C'est bon. On va commencer le jeu. Alors c'est qui qui a la mettre On prend ma sauvegarde. On va prendre la sauvegarde de mon papa parce que j'ai pas joué... Beaucoup. Beaucoup, oui. T'as pu le tester, mais... Euh... Vas-y, appuie. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce jeu, je crois. Je pense aussi. Déjà, c'est cool parce qu'on peut jouer... à deux. peut faire toute l'histoire à deux, on peut commencer tout seul, s'arrêter, recommencer à deux, ça c'est vraiment cool. Arrête mmh. avec tes yeps. Je t'ai déjà dit dans une vidéo, je vais te couper les pieds. Je vais les enlever, je vais l'enlever, cette table. Non. Mais alors, arrête. Voilà, tiens, papa. Alors, moi je suis Luigi normal et toi t'es Luigi fantôme. Bon, on commence à expliquer un peu l'histoire. Ok, il faut tout aspirer. Alors, c'est um, Luigi, Mario et le triple Todd qui partent en vacances. Ah oui, les Peach qui partent en vacances. En fait, c'est un hôtel hanté. Il y a quelqu'un qui veut se venger de, de Luigi parce que c'est le troisième jeu des de Luigi Mansion. Et dans les deux premiers, euh, Luigi, il avait déjà capturé le roi Bou. Le but euh, du jeu, donc, ça va être de sauver Mario, Peach et les Toads pour euh, aspirer les fantômes, parce qu'il va y avoir, bien sûr, si c'est entré, il y a des fantômes. Et si on doit aspirer des fantômes, bah, on le fait avec quoi Avec notre aspirateur. Et ouais, on a un petit aspirateur pour Mais aspirer. regardez. D'abord, il faut les immobiliser et après les aspirer. Il faut aller en arrière et faire du art. Qui veut se venger quand Je crois que c'était qui veulent se venger du que... Parce qu'on avait euh, arrêté le roi bou dans les anciens épisodes. Ah, on arrêtait le roi bou. Ouais, c'est mmh. un gros fantôme. Et euh, en fait, puisqu'il y a déjà eu un Luigi Mansion sur GameCube, une console quand j'étais petit, quoi, enfin, pas petit moyen. Et euh, une, euh, une Un Luigi Mansion sur 3DS aussi. Je l'ai je je sur DS. 3DS, je l'ai sur GameCube. Mais bon, tu n'as pas joué, mais sur 3DS, je l'ai, tu n'as jamais joué, mais je l'ai sur 3DS. Ah, je l'ai prêté à Jonah. Ah, bah, Alors, bien. Jonah, si tu nous regardes, ramène-nous, Ludgy Mansion. A ma mon avis, il y avait un truc à faire là. Tiens, toi, tu peux passer. Tu vois, comme t'es un petit bonhomme, tu peux rentrer dans la petite bouche là. Comme t'es un bonhomme fantôme, on regarde. Hop ah, là. Et tu vas aller où Ah, tu vas dans les murs. Ah oui, j'avais déjà ah. été. Tu vas revenir. J'étais récupéré ce qu'il y avait. Par contre, c'est sûr, ah. là, il y a un truc à faire là-bas qu'on n'a pas fait. Comment ça se fait Déjà, il y a une gemme à récupérer quelque part. C'est quoi une gemme C'est une petite pierre. On a déjà récupéré. Non, non, non, il y a un truc qui on a plein de trucs qu'on a pas fait tomber. Parce que là dans ce jeu, en fait, on a tout le temps un aspirateur pour se défendre. Et franchement, euh, bah, c'est beaucoup de recherche, d'exploration. Euh, hop là. Il y a beaucoup de choses ouais. en coop. En coop <rire> co à la sienne. Comme t'as un peu joué, il y a quoi que t'as bien aimé dans le jeu pour l'instant Là, on tourne un peu en rond, mais à peu des bien aimé dans le jeu. Est-ce que j'ai bien aimé dans le jeu euh, euh, Bah, s'attraper les fantômes avec l'aspirateur, c'est drôle. Ouais. Je suis... oh, par contre, on est désolé de pouvoir vous avoir encore montré euh, quand ouais, on chercher. peut aller chercher les fantômes. Ouais, chercher du fantôme, oh, ouais, chercher du fantôme. Oh, rendez vous oh, Ouais, débuts, hein. Ah oui alors qu'on quand... ah, a des flecs d'eau Vas-y rappuie là pour réapparaître mon ange. Alors il y a plusieurs choses Quand on a des flecs d'eau le Luigi fantôme Avec l'eau il disparaît Tu vois là il disparaît il revient dans mon dos Regarde mon dos il va se remplir Et maintenant tu peux revenir mmh. Ah bah c'est drôle comme jeu Mais un petit peu fou Ça, on a la lampe Il y a un truc qui est bien c'est que regarde la lampe tu peux la diriger avec la manette, comme ça, monter descendre. Oui, j'avais déjà récupéré, je crois, la note de musique. Il y a plein d'objets, des pierres précieuses, mm -hmm. des gemmes, des, des petites notes de musique à récupérer. Est-ce qu'il fait peur comme jeu Non. Non Ça surprend, mais ça fait pas peur. C'est cool, il y a un truc que tu vas appuyer sur R2. Sur L2. Bah, tu peux éjecter des trucs avec l'aspirateur on peut aspirer bien sûr mais on peut aussi souffler de l'air ah, regardez là j'aspire là je souffle si j'appuie sur les deux touches je fais un petit saut comme ça mais il y a aussi un truc où je charge ma lampe s'il y a un fantôme et je vais l'éblouir comme ça après je pourrais l'aspirer il y a aussi une option de pouvoir jeter une ventouse de visée et j'ai une ventouse, alors elle s'accroche pas partout tout, mais en gros elle s'accroche d'autres non. Voilà, elle s'est accrochée. Et là, regardez, j'ai attrapé ma ventouse et je peux, voilà, casser, mais bon, ça n'a rien fait. C'est pas très bien. Et il euh, y a un autre truc, il y a une espèce de lampe, comme ça là, et ça fait apparaître des fois certains objets euh, dans des endroits cachés. Ouais, bon, on y va. Mais faut vraiment chercher partout, regardez, je trouve une poubelle, je trouve de l'argent. Okay. Alors toi, là il y a un bouton. Les on appuie sur le bouton. On appelle l'ascenseur. C'est cool. comme on appelle un ascenseur en Chine. Non. Bah bon, en appuyant sur le bouton. <rire> on va où Au 30 trentième étage. En bas Alors c'est où la mission Explorer la salle. Ah, l'objectif c'est d'explorer la salle de concert. Donc à mon avis, la salle de concert c'était la grande pièce là dans la carte. Regarde. Hop là, là, là là, tu vois cette salle là L'auditorium, oui. c'est ça la salle de concert. Un auditorium c'est une salle de concert. Donc on retourne ici, il faut aller là là. C'est la salle de concert. Ouais, vas-y mon loup, on y va. Tu peux pas. Mais quoi tu ouvres des portes. Oh bah il faut... ah, je pense qu'il va y avoir du fantôme. Oh oh, un piano qui joue tout seul. Ce... C'est un fantôme pas décrit. Je pense qu'on va sauver un Todd. Je pense pas. Ah t'es prêt à le flasher toi. Ouais. On avance doucement. Est-ce qu'il est rigolo un peu comme jeu Les fantômes j'y trouve drôles. Oh, drôle. oh. C'est un fantôme <rire> la, la, la, la. La, la, la. En tout cas on est parti en cours. Ah, on peut pas monter. Ou alors... C'est avec la musique là pas beaucoup Elle est belle la musique la la la la la la là la la La là Encore un fantôme Ah c'est un bleu Ah ils sont nuls, les bleus oh pas dans le jeu normal mais c'est vrai qu'il y a des jeux où on peut... Il y a d'autres modes où on peut jouer à plusieurs ce qu'on pourra essayer plus tard mais pour tuer un photon il faut le flasher... Alors le mien il a des lits de soleil... Je vais les tuer... j'ai des Regardez Allez, bye bye Allez, oh là là. Il y a un cœur là-bas, je vais le prendre. Voilà, après, il faut... Alors, il faut que je vous explique. En fait, il faut éblouir les fantômes. Une fois qu'on les éblouille, on peut les aspirer. Et si on arrive à, à tirer dans une... dans une certaine direction, la direction opposée, qu'est-ce qu'on peut faire en appuyant sur un On a fait une moquille. Je vais te casser la billette ça fait quoi pour le frapper oh, déjà on l'a éclairé et après on, après on a... après on, a... Après, on a essayé de l'aspirer, on a reculé, on a la pression A. Ah. c'est dur quand même, comme jeu. oh non y'a oui, un piano fantôme oui y'a un piano fantôme qui veut nous arrêter là ouh ouais, elle bouge et eh bien que sur toi ouh c'est des bombes ça, casse-toi Attention les copains. Bim bada bim bada bada bim. Ils sont dis, <muches> moi je ton éclairage. Allez. Alors, là je pense que je sais pas si on peut le flasher. Voilà. On a fait ça. Là il va acheter des bombes. Oh, ah bon. Là faut qu'on a... prenne une autre aspirateur. Et on la jette là haut. Et après là il explose et là faut lui mettre une ventouse là Voilà, après il faut faire ça Et faut tirer là-dessus, la... voilà Il y a Non je pense pas, je pense qu'on va énerver un peu Allez c'est parti il de m'aider <rire> Bravo, allez vas vas-y oh c'est pas grave, c'est pas grave, on a bien joué. Faudra faire 2-3 fois, c'est tout à ça dans les champs de surtout chez Nintendo. Eh mais c'est mon coeur je vais mourir hein. là. Je suis mort. Et si je suis mort Je suis mort. Bye bye a est un chien, chien. On recommence. Attention ah. Ah. Aïe Attends, il bouge ton boule je Bouge ton boule. Je Bouge boule. Ouais, je bouge, je bouge, je bouge. Tiens, je vais te prendre une note dans le huc... Oh, bing Aïe, aïe <rire> Hop là C'est bon Hop là, team. Dans ton clapet, mec C'est dur le truc, hein Tu ouais. ouais. ouais, yeah. Allez, allez, Allez, tu vas là tu là tu yeah. là Allez, yes Yes, Tu sais, tu fais une fois, on était mort encore. Ouais. la première, c'est 20. Ah oui, mon 20. Là, il prend tous les coeurs, là. Et le bouton là-bas qui nous ramène à un nouvel étage. Parce qu'en fait, quand on tue un boss, on a un bouton d'ascenseur qui nous ramène à un nouvel étage. Oui, il faut y aller. Voilà, un bouton éterne. Ah. Et donc là, on va retourner dans l'ascenseur pour... Ah euh... oh, bravo ouais, moi, un nouvel étage. ha <rire> oui. Hein alors tu penses quoi du jeu bah, Il est très bien Je pense qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus facile pour attraper les, euh, les fantômes, c'est le Ouais. Là j'ai été mettre un coup de lampe magique sur le tableau et bing on a récupéré notre premier copain en fait. Toddy Ouais c'était le Toddy. Et après, il Toddy Après il y aura Toadette yeah. après oui. Euh, tu as finalement retrouvé l'un de tes amis. Combien t'en reste-t-il encore T'aimes pas ma voix <rire> T'aimais découvrir avant tout le monde un Ouais, action. en exclusivité. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Like, abonne-toi, mets un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. <rire>